Il y a du fluor dans le dentifrice, mais pourquoi faire Le fluor, ou fluorure de sodium, est un élément chimique qui rendrait l'émail plus résistant et combattrait les caries. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est connu depuis longtemps comme un neurotoxique, provoquant des troubles mentaux, des pertes de la mémoire et d'autres problèmes cognitifs et nerveux, car il inhibe la synthèse de la glutamine à 100%. C'est l'un des composants du gaz sarin d'ailleurs. On sait donc maintenant qu'il est très dangereux d'en ingérer. Et c'est officiel dans certains pays comme la Belgique, il serait aussi dangereux que l'arsenic ou le plomb. Mais on nous conseille de nous brosser les dents trois fois par jour avec d'ailleurs, sachant que les gencives sont une voie d'administration parfaite pour un neurotoxique. Les nazis mettaient du fluor dans les réserves d'eau potable dans les camps de concentration. Vous pensez qu'ils s'en faisaient pour la santé des prisonniers Le chimiste Charles Perkins a démontré que des doses répétées de fluor, en quantité même très très minime, agiraient comme certains narcotiques en forçant à la soumission, une sorte de lobotomie légère. Le fluor aurait donc la particularité d'abrutir les gens pour assurer leur docilité. Merde Il y en a dans ma flotte aussi Il faut savoir que le fluor n'existe pas à l'état pur dans la nature. C'est un déchet industriel qui a été introduit dans l'eau potable pour la première fois par la famille Mellon aux états unis Une famille très riche qui dirigeait l'industrie de l'aluminium dans les années 70. Elle ne savait pas comment se débarrasser des fluorines polluantes qui résultaient de la fabrication de l'aluminium sans que ça lui coûte trop cher. Ce lobby du gouvernement n'a pas trouvé d'idée plus débile que s'en débarrasser dans les réseaux d'eau potable. On pourrait imaginer que ça intéresserait aussi le gouvernement pour avoir un contrôle sur l'humain, mais soyons pas trop paranoïaques. C'était surtout une énorme source de revenus, car il margeait à 20 000% pour ce qui n'est qu'un déchet industriel. Le docteur en biochimie Hardy Lineback, chef du département de dentisterie préventive à l'Université de Toronto, détenteur aussi d'une maîtrise de science, déclara que les enfants de moins de 3 ans ne devraient jamais utiliser du dentifrice contenant du fluor, ni boire de l'eau fluorée. En bouteille, eau du robinet, car l'eau du robinet contient très souvent aussi du fluor. Les résultats de ses recherches à l'université allaient plus loin. Certaines de ses études démontraient que l'eau fluorée fragilisait les os du corps, mais aussi les mailles des dents. Bon, n'allez pas taper sur votre dentiste, ils ne font que répéter ce qu'on leur dit depuis 50 ans de désinformation. Ils sont bien intentionnés, mais ne sont pas formés en toxicité. Le docteur Hardy Leinbach a lui aussi avoué avoir rendu en erreur tous ses collègues pendant plus de 15 ans. Il a refusé pendant des années de prendre connaissance des études de toxicologie, qui sont pourtant à la disposition de tout le monde, mais bon, quand on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas savoir. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturel à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Je vous suggère d'acheter de l'eau ne contenant pas de fluor, lisez les étiquettes, il ne faut pas qu'il y ait ces mentions, pour sa présence dans le dentifrice. Il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée ou pas, dites-le avec un pouce vert ou un pouce rouge. Si vous pensez qu'elle mérite d'être partagée, partagez-la. Et si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. A bientôt <rire> Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur... Euh, le, le danger du fluor euh, qui est présent donc dans l'eau, l'eau du robinet, l'eau en bouteille et aussi dans le dentifrice. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur les dentifrices et j'ai parlé du fluor, mais euh, le fluor est aussi présent dans l'eau. En faisant mes recherches, je suis tombé donc sur une lettre qui date de 2003 du docteur Gauthier, qui est très intéressante, qui donc, euh, dénonce le fluor, l'utilisation du fluor. Et donc, le fluor est un poison violent. Donc, principe actif du gaz sarin qui a été utilisé dans le métro de Tokyo, tuant plusieurs personnes, par asphyxie. Donc ça, j'en ai parlé aussi dans la vidéo sur les dentifrices. Le fluor n'existe pas sous forme pure dans la nature, mais sous forme complexe. Le fluor, fluorure de sodium est le produit le plus employé dans les pâtes à dents et la fluoris, fluoration de l'eau potable. Et comme insecticide. La diminution du taux des caries chez les enfants de moins de 6 ans est dû à ce que le fluor retarde l'éruption des dents primaires et non à son pouvoir anti-carie. Donc le fluor était employé comme pesticide et insecticide jusqu'à ce qu'il soit jugé trop toxique pour l'environnement. Les premières études du fluor ont porté sur ses effets aussi sur l'imaille des dents que l'on appelle fluorose dentaire. C'est le premier signe d'empoisonnement caractérisé par des taches blanches devenant brunes avec détérioration de la matrice de collagène. Donc le fluor affaiblit la dent et la rend plus vulnérable à la carie. Le fluor peut engager, engendrer des malformations au niveau des ligaments, des muscles et des os. On dénote une augmentation des fractures de la hanche dans les villes fluorées. Le fluor affaiblit le système immunitaire. Euh, voilà, donc ça ne, il y a des études qui démontrent que le fluor ne prévient pas la carie. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre notamment Le fluor agit sur le système nerveux central, provoquant des troubles de comportement, il abaisse le QI, il s'accumule dans l'organisme en permanence, il augmente le risque de cancer chez l'humain, voilà. Ça modifie la forme des protéines, les rendant étrangères à l'organisme, euh, bon etc, etc, voilà. Donc, vous a vraiment énuméré euh, tous les dangers du fluor hein, pour la santé. Donc voilà, c'est donc pour ça que je tenais à vous mettre cette source. Pour vous prévenir du danger du fluor dans le dentifrice donc il y a des alternatives des dentifrices natu naturels. donc j'en ai parlé dans ma vidéo sur les dentifrices n'hésitez pas à les voir et pour l'eau et eh bien il faut éviter de boire l'eau du robinet et pour l'eau en bouteille eh j'ai trouvé une image donc qui euh, répertorie donc ça date de quelques années donc je sais pas si ça a été modifié de nos jours si les chiffres sont toujours exacts où euh, vous avez la composition donc, enfin, euh, du fluor en millilitres, je crois, donc quand c'est foncé, c'est euh, du plus fort, donc là où ils en mettent le plus, jusqu'au plus clair, là où il n'y en a pratiquement pas. Donc il vaut mieux privilégier euh, des marques de bouteilles qui sont dans, en bleu clair, voilà, en bleu clair. Et celles qui sont très foncées, c'est là où il y a le plus de fluor, voilà. Donc après voilà, je crois que cette source date de plusieurs années. Donc je, si vous avez des sources un peu plus récentes, bah, n'hésitez pas à les mettre en dessous des commentaires. Euh, mais malheureusement voilà, dans, même dans l'eau qu'on achète en bouteille qui est censée être bonne, mais il y a quand même une petite proportion de fluor. Donc il y a certaines marques, toutes les marques ne se valent pas. Quoi. Il faut essayer de faire attention et de choisir les bonnes eaux. Donc merci à vous de m'avoir écouté, regardez, et moi je vous dis à bientôt.